En quelques étapes simples, on vous montre comment prendre les mesures pour votre futur placard et dressing. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. On est dans le chapitre 2, le premier épisode de cette série. Et ici, elle va être consacrée au placard et dressing. Alors, la première chose. Quand on veut aménager une chambre, une buanderie, un cellier ou simplement vraiment un vrai dressing, il faut prendre les mesures. Alors la plus grande difficulté, on se retrouve derrière une feuille blanche, on ne sait pas si on doit commencer par la vue en plan, la vue en élévation, euh, est-ce qu'on doit prendre les angles, les fenêtres, les portes Tout ça maintenant, on va vous expliquer en quelques étapes super simples. C'est parti Munissez-vous d'un mètre de menuisier, d'un mètre en rouleur. Si vous en disposez d'un mesureur d'angle, et si possible, d'un laser pour vous faciliter le mesurage. Commencez par dessiner la vue en plan. Cela signifie la vue du haut de votre pièce. Cela permet de visualiser l'entièreté de la pièce. Indiquez les portes et les fenêtres ainsi que le sens d'ouverture sans forcément en donner la hauteur. N'oubliez pas de noter la hauteur sous plafond. Notez un numéro ou une lettre par mur même ceux sur lesquels ne figurera rien. Passez en élévation. Commencez par mesurer les hauteurs sur les murs. N'oubliez pas de mesurer les hauteurs sur plafond à différents endroits. Parfois, les hauteurs peuvent changer selon l'endroit de la chambre ou de la pièce. Si vous ne possédez pas les outils comme les mesureurs d'angle et les lasers, pas de souci. Nous mesurerons pour vous lors de la prise de mesure définitive. N'oubliez pas de prendre quelques photos de votre pièce afin d'avoir une vue globale. Indiquez sur l'élévation la hauteur sur la tablette de fenêtres. N'oubliez pas d'indiquer le sens d'ouverture des portes et des fenêtres. Avec ces quelques points, vous voilà fin prêt pour une bonne prise de mesure. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Nos autres réseaux sociaux, vous les connaissez. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao